Bonjour à tous, c'est Marie et Chloé et on est les deux volontaires en service civique chez Récupégamel. Récupégamel c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et donc aujourd'hui on va vous euh, présenter l'association et on verra ensuite euh, les différentes actions euh, qu'on met en place. Donc euh, Récupégamel ça a été créé en 2014, on se situe dans le 8 e et actuellement on est une équipe de 5 salariés, trois volontaires en service civique et euh, une alternante. Et notre principale mission, du coup, c'est de sensibiliser le public euh, à travers euh, des choses simples à reproduire à la maison euh, et à travers euh, différentes actions. Euh, notre première euh, grosse action, elle part euh, de la collecte d'invendus. Donc on collecte des fruits, des légumes et du pain euh, avec nos euh, partenaires. Euh, parce que ce sont les aliments qui sont le plus gaspillés à la maison, donc c'est un outil de sensibilisation euh, assez important. Et on récupère donc les fruits et légumes chez Botanique saint priest et, euh, et pour le pain euh, à la Miciclette euh, dans le 8e. Euh, donc euh, avec ces invendus, euh, la première action qu'on fait, c'est la bocalerie solidaire. Euh, donc on va euh, les transformer, ces aliments, en cuisine euh, dans notre local. Et on va en faire euh, des confitures, des chutneys, des sauces, des ketchup euh, qu'on va ensuite vendre dans les épiceries sociales et solidaires à nos adhérents et également aux entreprises. Euh, donc, ça représente un peu ce qu'on fait, un peu notre vitrine, mais ça reste une petite activité. Euh, les principales actions qu'on fait de sensibilisation, c'est Marie qui va vous les présenter. Alors, du coup, auprès du public, on a différentes missions. Et la première, ça va être les ateliers euh, Cuisito notamment, euh, où ça fait un temps sur deux heures avec euh, dix participants au maximum où on, on, avec ces 10 participants, on a le temps de les amener d'un point A à un point B, de les sensibiliser, de partager des astuces, etc. C'est un vrai temps long de partage et d'échange. Euh, et donc, il se déroule en trois temps. Euh, au début, on va commencer avec un quiz, des jeux, pour savoir où, où en sont les participants sur le gaspillage alimentaire, etc. Euh, ensuite, il y a un temps de cuisine, où, où les participants vont cuisiner trois recettes euh, super faciles, bonnes et, et évidemment... Euh, le but, c'est de pouvoir les refaire à la maison et que, que les participants ont envie de les refaire. Euh, et après, un temps de dégustation justement de ces trois recettes pour savoir si c'était vraiment bon. Euh, voilà, des recettes avec les invendus qu'on qu a récupérés aussi euh, avant, etc. Euh, et donc, ces ateliers et euh, même toutes les, les missions de sensibilisation, euh, on les propose euh, à des structures euh, très variées. On va autant dans des centres sociaux que dans des MJC, dans des écoles ou des entreprises. Euh, voilà, donc on touche à un large public. Euh, notre autre atelier, c'est un atelier Boko, qui se passe cette fois au local. Euh, c'est un atelier plus technique où on va parler des différentes euh, techniques de conservation des aliments en bocaux, euh, avec la salisation, etc. Euh, et ça se passe toujours de la même manière avec 10 participants sur 2 heures, avec un temps d'échange au début, après la préparation des bocaux et les recettes, etc. de confiture, euh, donc un temps de cuisine, puis à la fin encore un petit temps de dégustation euh, pour euh, approuver euh, ce qu'ils ont fait. Après on a l'animation, euh, et donc là ça va être un temps plus court, on est euh, souvent sur un festival ou des, des fêtes de quartier, etc. où là on a un stand et on fait une démonstration euh, de recettes, toujours euh, zéro, dé zéro déchet et zéro gaspillage. Euh, et enfin, normalement on fait déguster sur le stand ces euh, recettes. Euh, donc c'est un temps d'échange beaucoup plus court parce que finalement les participants font que passer, c'est euh, un public euh, de passage. Euh, mais on, on les accroche justement avec notre petite dégustation de recettes et on a aussi une exposition euh, à côté où là on peut plus échanger sur les causes et les conséquences, les conséquences du gaspillage alimentaire, notre démarche zéro déchet, etc. Euh, donc on arrive quand même toujours à, à, bien, euh, à bien discuter euh, avec le public euh, sur ces animations. Ensuite euh, on a les buffets euh, zéro déchet et pédagogiques euh, où on prépare euh, bah, des buffets tout simplement pour un, au maximum 150 personnes et tout ça toujours dans une démarche zéro déchet. On a une cuisine euh, qui est zéro déchet actuellement, enfin euh, en tout cas avec le moins possible de déchets. Donc, euh, euh, on, pré on prépare le buffet à partir des invendus toujours, et euh, sur place, au moment de, de la prestation du buffet, on reste pour euh, euh, le service etc du buffet. On n'est pas, euh, pas traiteur, mais nous ce qu'on veut c'est sensibiliser, c'est notre but, donc on reste sur place pour pouvoir toujours échanger avec les convives, euh, discuter de comment on a réussi à mettre en place notre démarche zéro déchet dans notre cuisine, euh, etc., et comment ce buffet est lui-même zéro déchet donc même sur place, euh, on, tout est, est réutilisable ou en tout cas pas jetable c'est ça qui est, qui est super bien dans, dans ces buffets et, euh, et du coup c'est encore un autre public euh, où euh, les convives ne s'attendent pas forcément à être sensibilisés à ce moment-là donc il euh, y a parfois des réactions différentes, euh, etc. donc c'est super intéressant de toucher euh, des personnes euh, euh, très largement avec toutes ces, ces, ces animations et euh, la dernière animation auprès du grand public, c'est une animation qu'on a euh, créée récemment, euh, après euh, le confinement, le deuxième confinement, parce que finalement, euh, toutes ces sensibilisations-là auprès du public, bah, mmh. ça demande un public. Donc, euh, en, période, en cette période un peu compliquée, ça, on a créé une autre façon de sensibiliser à la maison. Euh, donc, c'est les paniers anti-gaspi. Euh, et donc dans ces paniers, on retrouve euh, plein de petits bocaux pour euh, démarrer sa, sa, sa euh, démarche zéro déchet. Donc on a un pot de chapelure, euh, une confiture et des ketchup qui sont faits à partir d'un vendu dans notre cuisine, euh, des croquants euh, à partir de chapelure de pain aussi, des kits de biscuits zéro déchet, euh, des livrets de jeux, des recettes, etc. Donc tout un, tout un panier euh, de sensibilisation et de, de, pour entamer sa démarche zéro déchet. Euh, et donc, on distribue ces paniers toujours euh, aux structures, euh, euh, aux mêmes structures, MJC, centres sociaux, etc. On les distribue sur place euh, pour avoir nous-mêmes un échange avec euh, les bénéficiaires de ces paniers pour pouvoir entamer justement cette petite démarche euh, qu'après ils pourront continuer à la maison. Euh, voilà, donc c'est aussi très sympa. Et euh, ouais. enfin, la dernière partie qui est euh, moins pour. Euh... Euh, et particulier, ça va être plus euh, de l'accompagnement et de l'accompagnement par euh, les, pour les restaurateurs. Donc, on a euh, deux personnes dans l'équipe qui s'occupent euh, particulièrement de ce pôle-là. Et donc, il y a une personne qui s'occupe euh, des restaurateurs lyonnais, donc qui les accompagne euh, dans leur démarche euh, dans les cuisines, euh, comment réduire euh, le gaspillage alimentaire euh, dans leur établissement. Euh, et on a également une autre personne qui s'en occupe, mais dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est un pôle un peu plus particulier, surtout cette année, mais il y a cette partie formation et accompagnement euh, pour les restaurateurs. Et on propose également euh, des formations pour les personnes qui veulent aller un, un peu plus loin dans la démarche zéro déchet, euh, qui veulent être un peu euh, ambassadeur euh, enfin, du zéro déchet pour leur entourage. Donc c'est des formations qui se passent euh, souvent au local et euh, qui permettent euh, après une journée euh, de euh, savoir comment réagir euh, à notre entourage, savoir répondre aux questions, aux idées reçues sur euh, le zéro déchet, zéro gaspille. Et donc, c'est des formations qui sont euh, très intéressantes et euh, assez conviviales également. Euh, voilà pour la petite présentation euh, de l'association. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez euh, nous contacter euh, par mail à l'adresse bénévole.recupegamel.fr et nous suivre également sur notre page Facebook et Instagram euh, pour euh, voir un peu. Euh, ce qu'on fait. Voilà, merci pour votre écoute et euh, à bientôt.